De répondre du tac au tac mais il n'y a pas de moyen le plus rapide le plus moyen le moyen tu me poses la question comment te réaliser rapidement parce que tu veux pas vivre le processus tu veux pas vivre la matière tu veux pas vivre euh, le processus est positif et négatif donc principe du tao la notion du tao tout ce que tu vis tout ce que tu es tout ce que tu vibres tout ce que tu entreprends est à la fois positif et négatif simultanément Euh, tes oreilles, ça résonne. Euh, Qu'est-ce que ça résonne le Reprends le temps. Bah, en fait, ça te reconnecte à la matière. C'est là pour. Euh... Alors, il y a une histoire d'écoute, mais ça, c'est vraiment le, euh, la surface de l'iceberg. Ce sifflement aigu. Alors, il y a quelque chose qui me dit que parfois ce sifflement aigu n'est pas là. Et quand il n'est pas là, ça veut dire que tu es. Euh, que tu adapté à toi-même. Après, je t'ai déjà eu en séance, donc je vois à peu près le.. Euh, je vois à peu près ce qui ce qu'il en était, mais. Ouais, ça me dit vraiment, adapte-toi à toi-même. Alors, il y a quelque chose d'autre qui vient. Ça me parle de comment t'entreprends, comment t'entreprends les choses. Où est ta limite par rapport aux autres Quelle limite tu définis entre toi et les autres Alors, ah, il euh, y a un karma qui passe pour toi dans ton scénario, c'est quoi Enfin, je sais pas si c'est un karma, mais c'est comme ça que ça me vient. D'ailleurs, mmh. ah, derrière, ce simplement, c'est aussi... Alors, ce serait une autre... Euh... Un autre point de vue, mais c'est vis-à-vis de ta puissance. Synonyme de violence pour toi, voilà, c'est ça. Il y a, ça te reconnecte à la terre, ça te reconnecte à, à quelque chose de très profond, de très puissant, euh, en lien avec les gens que tu fréquentes, et à ta manière de t'imposer aux autres. C'est fou comme ta, ta question s'emboîte totalement avec... Euh, le thème de ce soir Est-ce que tu rentres dans le moule Est-ce que tu acceptes d'utiliser cette puissance, cette violence pour créer quelque chose Est-ce que tu, tu prends cette, cette énergie en toi et tu la ramènes dans ton corps Parce qu'en gros, c'est en train de te tirer la sonnette d'alarme de arrête de, de, de chercher des réponses à outrance. Le but, c'est de en tout cas, pour toi, est-ce que ça me renvoie, ta... c'est ce que me renvoie ta structure, pardon. C'est d'abord tu fais et ensuite tu penses. Pas l'inverse. Donc, tantra, qui pas prise à ayahuasca, n'en sais rien. Mais c'est à toi de prendre tes responsabilités et d'accueillir qui tu es dans l'instant.